C'est la première fois que je participe à un atelier Max et Henri, euh, qui est organisé par euh, l'entreprise Conseil et Recherche. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant de pouvoir partager avec d'autres représentants d'entreprise sur différents sujets qu'on peut se poser aujourd'hui, que ce soit sur le monde du travail, sur les raisons d'être, sur la prospective, et j'encourage vraiment ce type d'initiative.